Bonjour les amis, je suis ici dans le sud de Tenerife, vous voyez magnifique temps à Tenerife, les touristes commencent à arriver donc j'espère qu'on aura une belle saison estivale. Dans cette vidéo je voudrais vous parler de la méthode la plus efficace pour obtenir rapidement des bons résultats en trading. En fait comme je vous l'ai dit dans les différentes vidéos, le scalping est la méthode qui vous donnera le plus rapidement des résultats et des bons résultats. Ce qu'il faut c'est que vous ayez une méthode qui vous permet de détecter les signaux qui vous permettent de comprendre que le marché va partir soit à la hausse, soit à la baisse dans les secondes qui suivent et prendre ce signal-là. Ça vous aurez probablement difficile à le trouver par vous-même, c'est en suivant des formations que vous euh, arriverez à maîtriser une méthode comme ça. Et ensuite c'est la gestion de votre trade qui vous permettra de faire des gains plus ou moins importants et de répéter cela au fil de la journée. Donc Parfois vous allez gagner 5 pips, 10 pips, parfois 50 pips, parfois 100 pips, mais l'important est de détecter ces signaux d'entrée au moment exact, à la seconde près où vous savez que le signal vous est donné et que la plupart des traders expérimentés connaissent ces signaux sont comme un start, comme un coup de revolver pour démarrer et à ce moment-là vous vous positionnez et vous verrez que le marché part normalement très rapidement soit à la hausse soit à la baisse selon les signaux que vous avez perçus. Donc c'est ça que vous devez absolument acquérir et que vous pourrez acquérir avec des formations. Donc ça fait des années que je cherche des méthodes de trading, que j'ai expérimenté beaucoup de, de méthodes et que vous trouvez le contenu donc de ces méthodes, en tout cas le résumé de ce que j'estime être le meilleur dans mes formations. Vous avez un lien en dessous de la vidéo vers mes formations, vous avez également un lien ici en haut de la vidéo et vous verrez que vous pouvez à ce moment-là acquérir rapidement une méthode qui vous permettra de devenir gagnant très rapidement. Il vous faudra peut-être quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois pour vous habituer, mais vous pourrez arriver à avoir des bons résultats même avec un petit compte. Alors n'essayez pas de, de gagner un salaire dès le premier mois, mais euh, même si vous ne gagnez que quelques euros par jour, c'est la méthode que vous devez maîtriser de manière à avoir un taux de réussite important et surtout beaucoup de, beaucoup de gains parce que ça ne sert à rien de faire... Euh, 90% de, de trades gagnants comme on le fait régulièrement avec une bonne méthode de scalping, si sur un trade vous perdez la totalité de, de vos gains. Donc ce qui est important c'est savoir prendre au bon moment euh, donc un trade, soit à l'achat, soit à la vente et protéger rapidement sa position. Pour cela, il y a des méthodes bien sûr efficaces que vous apprenez dans les, dans, dans les formations et que vous permettent d'éviter de perdre beaucoup. N'essayez pas de vous positionner si le marché part dans le mauvais sens, de vous dire « bon ben je vais, je vais attendre un petit peu, je vais reculer mon stop loss, il va certainement repartir », c'est comme ça que vous allez perdre. C'est comme ça, c'est l'erreur que font la plupart des débutants, ils se mettent en mode espoir en espérant que le, le trade parte dans le bon sens, non il vaut mieux couper rapidement sa position et se focaliser sur les gains. Si le marché part rapidement dans le bon sens, eh bien vous prenez une partie de vos gains, vous coupez une partie de votre position, vous laissez courir le marché, bien sûr il y a différents signaux qui vous indiquent également à quel moment il vaut mieux prendre une partie de, de ses gains et s'il y a un potentiel que le marché aille beaucoup plus haut. Donc ça vous n'avez jamais une certitude à 100% mais au moins vous avez protégé votre position, vous avez déjà pris des gains et vous allez remonter à ce moment-là votre stop loss pour arriver à avoir non plus un stop loss mais un stop win si le marché se retourne sur votre position. Et c'est comme ça que vous gagnerez en faisant des petites pertes et des gros gains. Donc c'est essentiel, c'est la base d'un trading efficace et je peux vous assurer que ça fonctionne vraiment. Donc si vous cherchez des méthodes efficaces, cherchez en tout cas des méthodes basées sur ce principe. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Mettez un pouce vers le haut si vous aimez mes conseils et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Partagez ma vidéo, ça me fera plaisir. Et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.